Pimousse, c'est validé. Ça y est, on part en vacances. On va où là Paris. J'aime bien. Ça va être incroyable, gros. Oh, ok, t'as pris un hôtel avec une salle de sport Là, il y a des boîtes de nuit. Bon, ouais, elles sont incroyables. J'en ai rien je à foutre. Mais on va faire quoi, bon. on Non, pas besoin d'aller en boîte de nuit. Moi, je veux des bons restaurants. Je veux une bonne salle de musculation. Resto, il y en a des bons. Je crois qu'il faut des frites, gros. Ça va être incroyable. Des boîtes de nuit. Sauce au poivre. Ça va être magnifique. Mais tu veux que je fasse quoi avec ça Les plages, elles sont où ouais. Sur plages, il y a des putes. Oh là là. Comment ça y a des En vacances, on va au bois de Boulogne frère, c'est validé. Je vais niquer. fait Une sèche de l'extrême avec son basketball. Je suis devenu maigre. Donc, lui maintenant, c'est l'athlète de la chaîne et moi je suis le gros sac de la chaîne. Voilà. <rire> c'est lui le powerlifter maintenant. On va en Italie là dans deux semaines. Pour moi, c'était pas prévu de je le oh. rejouer Il y a toute la famille. Ils vont nous, ils vont nous voir à chaque fois. Ils se disent Ah oh, putain, ils sont musclés, les deux cousins. Là, ils vont <rire> dire Putain, Binou, il est sec. Didier, c'est devenu un gros un sac. Bon, lifter. <rire> J'ai pas envie d'y aller, les gars. Et ce qui me fume, c'est que la dernière fois qu'on y est allé moi j'avais fait une prépa exprès pour l'Italie. Une prépa. Comme si je partais en compète. c'est pas là pour non, on était pas là pour parler de ça. Salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion. Ah c'est à moi de le dire ça. <rire> bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est pas... Bah, si, c'est les vacances. Bah, si, c'est justement... C'est en relation, de... j'allais dire, est-ce qu'il va tilter tilté que ah, ça bah, en relation bon, On a la transition, on est. <rire> on part en vacances prochainement. Les tu musculaires, je sais pas qu'ils partent en vacances, on se pose tous la question. Comment on va gérer la, diet, la diète, comment on va gérer les trainings. On va vous dire nous ce qu'on fait et ce qui pourrait être intéressant aussi pour vous. Je vais te laisser commencer Pimousse parce que moi je pense que je vais cheat sur cheat. À les vacances ça sera aussi à décompresser. Oui, niquer, et là à la fin de la vidéo, même dès le début là vous pouvez commenter un hein, team DJO, team Pimousse. Est-ce que vous allez cheat Est-ce que vous allez rester sérieux On va vous expliquer un peu votre plan. Il n'y a pas de team cheat, pas cheat, c'est que ça va dépendre. Combien de temps tu pars Si tu pars 4 jours, tu peux cheater 4 jours. Tu peux t'arrêter une semaine de muscu au niveau de la diète, il n'y aura pas de conséquences. Tu peux manger pizza tous les soirs, du moment que t'en manges pas quatre, t'en manges une, ça va. Ah, C'est ça le problème. Ça va, ouais, je le sais. En général, on te donne des bonnes choses tous les jours, tu es capable de te retenir parce que tu sais que le lendemain tu vas remanger, tu vas te faire plaisir. C'est quand tu sais que tu vas te restreindre sur une longue période que tu t'éclates le ventre le jour. Tu vas dire une semaine après, tu vas te sentir frustré et là tu vas compenser un max, tu vas faire des trucs. C'est ça. Et si on te donne tous les jours des bons trucs, tu sais ne pas en abuser, tu sais te tenir en général. Donc là, pour les gens qui partent une semaine, comme moi, là je vais partir huit jours, je pense. On va pas te prendre trop en exemple parce que lui il parle en stage <rire> intensif <rire> militaire avec moi, donc on va pas le prendre en exemple. Ah ouais. Ouais. Là, est là pour en revenir à nous, on y va. Euh, moi j'y vais une semaine, c'était pas prévu. Ouais. Mais juste pour faire un. C'est un camp quand d'entraînement, fois qu'on sera vacances, les vacances, il y aura les photos pour les nouveaux programmes PDF qui vont sortir sur le site Pour avoir une bonne shape, il faut que je me démerde Donc là, ça va être gros, quand d'entraînement Je pense là, en deux semaines, tu peux sortir une shape Toi, en deux semaines, t'es capable de perdre 3-4 kilos facilement Ça dépend, j'ai le droit d'utiliser tes produits ou je suis obligé de me taper que du QNT Je, fais ça, je fais du QNT Alors <rire> les gars, j'aurai la euh, même shape <rire> la même shape que j'ai <rire> depuis euh, que j'ai commencé à monsieur. muscu Quelle menteur. Non mais du coup, nous, Donc ça voilà. sera à base de basket, de muscu de, Ça va être basket, aimé. Côté, voilà. Allez, bon, <rire> on va s'entraîner. La personne qui part 3-4 jours, elle déjà, c'est tu peux y aller pendant 3-4 jours, tu te mets en off, tu peux cheater. Ça te fera du bien. te fera du bien en plus de couper un peu avec la muscu, la muscu c'est tous les jours. Prends 4 jours pour toi, ça va te faire du bien. C'est ça. Même si tu veux, tu t'entraînes même pas, mais tu marches un minimum. Tu vois si Mais tout ça, en... ça c'est. Si j'appuie sur si je la clé, je serre trop. Pourquoi il n'est pas allumé Voilà, ah, t'es sûr. Putain. Petit problème de son, on revient avec les micro-cravates On a dit quatre jours que les mecs ils peuvent y aller, il euh, n'y a pas de soucis quoi. Tu peux ah même là. ne pas t'entraîner En général, en vacances, tu marches plus, donc ça va Une semaine, ça commence à être un peu plus long Une semaine, je ne préconiserais pas de cheater tous les jours Je dirais tu peux faire deux, trois cheats tu fais un jour sur deux Ou alors... Tu manges au resto tous les jours, t'essayes de t'arranger pour pas abuser Tu vas manger pizza le midi, tu vas manger light pour pouvoir manger pizza le soir Tu vois, T'essayes d'arranger ton total calorique sur la journée Tu compenses t'as mangé beaucoup à midi, tu manges moins le soir En revanche pour les personnes qui eux vont partir plus d'une semaine Là par contre, il va falloir faire les comptes. Là il faut mettre des choses en place ouais, parce ouais. que sinon tout ce que vous avez acquis les gars Vous allez tout perdre Moi je fais toi je me rappelle tu faisais cheat pendant deux semaines en italie mais t'arrivais sur une base pas sec, j'arrivais ouais, sur une base écorchée euh, voilà. sur la plage j'étais bien, bien sec, taillé au laser je pouvais manger pendant deux semaines trois semaines je ressortais j'étais un peu plus bug J'avais pris 5-6 kills mais c'était beaucoup de flotte mais j'étais propre au final si vous arrivez sec bon, vous pouvez cheater sinon euh, je mangeais pas matin midi soir comme un gros sac hein. en fait ce que je faisais c'est bourrer mon alimentation de protéines de légumes le matin le midi et le soir seulement je m'autorisais à un cheat meal vraiment euh, tous les jours c'était à base de 5 calzones. Je rappelle très bien. Vous avez vraiment plaisir. Mais en vrai, vous pouvez le faire. Hein, parce qu'au final, euh, tous les calories, vous les mettez au soir. C'est ce que je faisais. Hein. La journée, je marchais, je faisais du sport à bloc et tout. Et au soir, je me tapais euh, mes calories. Que de la viande, les légumes, c'est à volonté, les gars. C'est peu calorique. Vous pouvez y aller. Et il n'y a qu'au soir, vraiment, je m'autorisais euh, les glucides. Euh, les glucides au soir, c'est pas bon. Ça, c'est fou, C'est hein, bon, vous le savez. Vous les prenez. Niveau. Au midi et au soir, c'est pareil. Mais après, voilà, là, on parle pour des cas exceptionnels. C'est-à-dire, juste ça, si on va revenir là-dessus. C'est énormément d'autres c'était un coup de deux heures de sport tous les jours et s'en battait les couilles, il n'avait pas le temps. Là maintenant, les gars, je suis devenu un feignant. C'est fini tout ça. Ça, c'est en termes de temps, tu vois, en termes de durée. Ceux qui sont plus d'une semaine, oubliez les cheats tous les jours. Une semaine, faites attention. 3-4 jours, faites-vous plaisir. Ouais. Maintenant, on va partir sur le fait de comment tu fais si tu pars 3-4 jours, une semaine ou plus de temps en termes d'entraînement, etc. Comment t'arranger pour ne pas prendre de poids en vacances tu vois Pour compenser un minimum, qu'est-ce qu'on préconiserait en tout cas quand tu es en vacances Déjà, deux bases avant de réserver vos vacances, essayez de trouver un endroit où il y a une salle de muscu à proximité. Si ce n'est pas possible, on peut faire autrement. Poids du corps, les gars, vous pouvez ramener du matos. Le, le must pour ça, c'est les élastiques et le TRX. Et le TRX. C est, c est deux sangles. Vous pouvez travailler l'ensemble du corps les gars, c'est un super investissement. Ah ouais, c'est sympa, c'est sympa. Ça doit coûter quoi 20, 30 euros 30 balles par avec un tonton là. Au premier prix, après bien sûr il y a des trx à 100, 150. Vraiment les gars, ça vaut le coup d'investir là-dedans. C'est vraiment pas mal. Il y a quelques vidéos que j'avais fait en Italie où j'utilisais trx, vous pouvez aller voir euh, là, si vous avez le courage de voir mes euh, premières vidéos. Didio prépa football, <rire> vous allez le voir vraiment et il se l'a donné fort. De toute façon, allez voir Didio prépa football, vraiment zéro van, Allez la voir, c'est une des premières vidéos de la chaîne, vous allez voir dans l'état où il arrive en shape. Vous allez voir que le mec il se trie des triceps et tout, c'est pour ça qu'il a pu se permettre de cheater. C'est une de mes vidéos préférées de la chaîne. La première vidéo YouTube, les gars, on sait ce que c'est. Là, on va vous donner des conseils à appliquer, tu vois. Mais ça sera des conseils qui seront plus applicables aux personnes qui restent une semaine et plus. Ceux qui sont là 3-4 jours. Et juste si vous marchez beaucoup, ça fera l'affaire. Même s'ils ne s'entraînent pas pendant 3-4 jours, ce pas non plus la mort. Ah, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en vacances, bah, on visite beaucoup, ah, oui. on fait beaucoup de plages. Donc vous dépensez beaucoup plus que d'habitude. Donc votre corps va, il va compenser au final. Vous pouvez vous permettre de manger plus que d'habitude. 4 jours, ça va rien faire, mec. En revanche, si vous êtes là une semaine, il va falloir mettre en place des stratégies qu'on va donner là maintenant. Non, parce que ça fait un moment qu'ils attendent. Hein. Ouais. Je veux bien le watch time, c'est bien, mais là ils commencent à en avoir marre. La... À... Moi, ce que je vais conseiller déjà, c'est, il a dit, trouver un endroit où il y a une salle de muscu. Si vous êtes là pendant une semaine et plus, trouver un endroit où il y a une salle de muscu, c'est... C'est un plus, c'est un plus. On peut faire ça. C'est important, on peut faire sans. Parce qu'il y a des gars, les gars, mais c'est un plus. Non mais il y a des gars qui arrivent à avoir des super physiques sans musculation. le street workout, ça existe. Le poids du corps, ça, ça en fait partie. Trouvez-vous pas d'excuses. S'il n'y a pas de salle, vous pouvez ah, quand -vous. vous entraîner. Voilà, vous démerdez. Bien, Bien sûr. Il y a un truc à faire aux élastiques, il y a un truc offert à faire au ça. plus de répétition, vous moins de temps de repos. Tout ceux qui pas l'habitude, c'est un peu plus dur, puis c'est un peu plus cardio. Et là, si vous êtes malin, bah, vous préparez vos vacances. Un mois avant vos vacances, commencez à intégrer des circuits training dans votre programmation d'entraînement. Déjà, vous serez plus à l'aise en vacances. Parce qu'il faut pas oublier que là-bas, il fera peut-être très chaud, ouais. votre corps il ne sera pas habitué donc moi c'est ce que je faisais avant l'Italie, pendant un mois je faisais des programmes d'entraînement beaucoup plus intenses comme ça j'arrivais en Italie, j'étais prêt Et si jamais vous avez une salle sur place, vous pouvez rester sur des entraînements basé muscu comme d'habitude les mêmes que d'habitude il n'y a pas de problème vous rajoutez juste un peu de cardio à côté parce que bah tu sais que tu vas manger un peu plus ça plus la dépense le fait que tu vas marcher plus à la plage tu vas nager tu vas te dépenser ça compense il y a pas de problème S'ils sont là deux semaines tu peux cheater deux fois par semaine pas de problème es en vacances tu cheats deux fois par semaine même, ça va pas te fois deux trois fois même mais que le soir c'est pas toute la journée on fait pas des cheat day c'est des cheat mille après en plus tu vas dans des restos des fois c'est un peu quand même qualitatif prendre un burger au resto c'est pas un burger McDo tu après si vraiment vous voulez être sûr de pas prendre deux poids du tout en vacances oubliez la salle peut-être que du poids du corps lui connaît bien super quand ou, euh, vous voulez un, un exercice de chaque groupe musculaire et vous enchaînez ça. et vous prenez le repos après et en vrai, ça, ça change de la pratique les gars, franchement on est toujours enfermé en salle S'entraîner dehors c'est un plaisir Et ça fait du bien aux articulations parce qu'on met plus de gros charges ouais. sur les poignets et les coudes Donc là oh. allez-y, pompez, pompez <rire> Donc voilà, vous pouvez vous entraîner et cheater en même temps trois fois par semaine, faut pas abuser. Euh... Il y aura quand même quelques petits dégâts, hein. tu feras de l'eau, un peu de rétention. Mais honnêtement, tu rentres de vacances en 2-3 semaines, tu reprends ces corps, il va vite retrouver ce que vous avez créé avant. Si vous voulez euh, abuser tous les jours, si c'est à base d'alcool, c'est mort. Vous faut oublier. allez perdre des gains, ça va être dur faut de revenir, oublier. il va falloir plus d'un mois, je pense. Et s'il n'y a pas d'alcool et c'est que de la nourriture, vous cheater tous les jours. Comme je vous ai dit, vous placez seulement un gros repas avec beaucoup de glucides dedans. Et le reste du temps, ben, simplement, protéines, légumes. Il n'est pas aussi de prendre vos compléments alimentaires, hein, les gars. En vacances, on a moins de protéines en général, on va pas se prendre, je sais pas, trois entrecotes euh, au non, resto, ça coûte cher, hein ouais. très cher, donc les gars vous pouvez prendre, ils en font en petits sachets, ouais. nous on a pris notre commande juste avant, et c'est exactement ce qu'on a pris, des petits sachets de light digest, donc ça tu glisses ça dans ton sac, T en glisses 4, 5, 6 pendant tes vacances, t'as tes protéines, parce que ça en fait dans la valise les gars ça passe pas, dans la voiture ça prend la place, les petits sachets light digest c'est parfait, une portion à chaque fois, ça se passe dans la valise simplement, n'hésitez pas ça nous aide, QNT, c'est quoi le code Fitness Fusion, vous avez 20% de réduction, ça fait plaisir. Et en plus vous nous soutenez. Parce qu'en plus les gars, on a des gros projets. Oh, là, là, ouais, on a là, des, des très gros tingris, projets. Là, on a des qu'on nous a annoncées. Est-ce qu'ils savent que... Non, on dirait dit rien. Non, juste un petit indice. Vas-y. Est-ce qu'ils savent que le stade Charleroi de D1 en Belgique, ouais. il appartient à QNT non, c'est sympa, je pense sympa. Déjà avec un garage ce qu'on fait. Alors imaginez-vous avec un stade de foot. On a fait le tour pour euh, la vidéo. Je moi je pense qu'on leur a donné des bons conseils S'ils si, tiennent. ils devraient avoir une bonne chaîne. Franchement, avec les conseils qu'on vous a donné, si vous faites un minimum attention en vacances, vous pouvez même revenir plus sec que quand tu es parti. Moi je suis parti en Italie, tu te rappelles quand je suis arrivé, je suis revenu plus sec que quand je suis arrivé. Bah, toi une fois que tu as un objectif, ouais, tu ouais, un objectif ouais, c'est ouais. terminé. terminé là, il sait qu'il y a les photos, peut-être que cette année aussi tu vas ouais, je vais revenir plus sec encore, c'est sûr. Moi je vais essayer les gars pour le bien de Fitness Fusion parce que si on veut qu'ils achètent des programmes, tu il faut que je sois sec. Sinon dans la vidéo présentation je serai le coach je parle trop, on va montrer là. Et allez Pourquoi tu te mets tout nu Parce que depuis tout à je dis Ouais, je suis gros là, je suis gros là Ah mais ils n'ont pas vu ce que j'ai mangé Non, franchement, ça va encore hein est massif, moi je trouve que t'es massif. Je suis censé être en sèche, mais gaffe. Je est pas en sèche, faut pas l'écouter. Je viens de manger une encherecotte plus mes frites, plus ses frites. Plus ça fait une semaine Avec une sauce au poivre, plus là ça fait une semaine que je tite parce qu'il y a l'émission qui est sortie. C'est quoi cette excuse de merde Non mais du coup on a fêté ça. Comment les tendances elles se sont vraiment inversées là. Juste pour dire là il y a des vidéos qui vont sortir quand on sera en Italie, le tacle du fit game version 2 on va le refaire. Il y a des vidéos qui vont sortir en Italie on sera tout nu. Qui aura une meilleure shape que moi, les gars? Faut pas juger. L'année prochaine, je le fume. Voilà. J'ai annoncé cette année. Cette année, t'as été meilleur. L'année prochaine, je le fume. Est-ce que t'arriveras à être en PDC plus 10 sec? Là, je suis en PDC plus 10 propre. Pas sec. Et hein. moi, les gars, PDC plus 5, je sais faire sec. Après, en termes d'esthétisme, il sera toujours au-dessus de moi, il y a pas photo. Lui sec à côté de moi sec, il sera plus beau. Les insertions ça, sont, sont meilleures. Moi, j'aime bien quand tu me suis Mais Vas-y, sur ces belles paroles, les gars, un, on ça va se laisser. Toi, toi. Attends, je vais remettre mon t-shirt. Hein. T'es vraiment massif, là. T'es très massif. Attends, là, je contracte je vais pas te mentir. aller à comme ça. Là c'est des shapes qui me ressemblent ah, à moi ça. Ça ah, c'est pas des shapes de DJ, c'est des shapes d'albino. Mais je crois mon père et ma mère et mon père, on me dit je vois ni le sport, ça me déon et gros le sport Je serais obligé d'être comme ça. En fait, là, fait. là vraiment en fait t'as une shape d'albino. De... Tu de... vois je t'ai dit, tiens, on est inversé, tu t'en rends pas compte. C'est toi, toi qui fais du sport. une shape d'albino gros. Ouais mais toi t'es plus massif que moi, même quand t'es en sèche en fait. Là bah, t'as un albino. Je suis un gros muscu, je fais que de la salle. <rire> je me pose deux minutes, je vais pousser un ah, peu de la fin. On dirait moi ouais. Ah, l'année prochaine, cette année c'était pas propice. Regarde comment t'es serré dans ton progressé. polo, frère. Il y a deux doigts de péter le polo, gros. À partir de septembre, on va reposer des bases et on va avoir un physique l'année prochaine, les gars. Bon, voilà les gars, c'était la vidéo du mercredi. Merci d'être au rendez-vous mercredi et dimanche, 17h. La vidéo force le mercredi, la vidéo fun le dimanche. À partir de septembre, on commence à vous en parler. On passera à trois vidéos semaines avec un entraînement par semaine le vendredi. Niveau de l'heure, je ne sais pas, on reste sur 17h, moi. 18h c'est bien là On va se mettre d'accord. Ça nous laisse la journée pour nous organiser, pour les miniatures, c'est plus simple. Donc si vous voulez voir nos entraînements quoi ça ressemble, parce qu'on a fait beaucoup de fun beaucoup de force, mais pas assez d'entraînement, activez la cloche, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On n'oublie pas le petit like, tous les liens en description. QNT et tout, n'hésite pas. Il est bon. J'ai rien oublié. Ça fait beaucoup. à mon avis, il n'y a que les meilleurs qui sont restés. Donc merci à vous. C'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de. Je je connais, ouais je crois que tu t'avais. Ouais c'est ça hein. Moi ça doit être euh, Didio. Ça doit être un truc comme ça, je crois. Force et fun. Siiu